Je veux... Près tout près de toi. Je veux marcher tout près de toi. Je veux aller tout près de toi. Je veux aller tout près de toi. Je veux marcher tout près de toi. Je veux aller tout près de toi.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 marcher avec toi Dans les verres pâturages Je veux, je veux rester Tout près, tout près de toi Oui, tout près, tout près de toi